Oui. Euh, Roger, ça a coupé donc j'ai relancé là. Oui, bah, tu relances sur la page Radio Radar parce que la première partie elle est sur ta page, Marc. Ok, bah, désolé, là c'est reparti sur Radar. Voilà, c'est reparti sur Radar. Donc moi j'ai communiqué sur Radar en disant important, notre vidéo en, di la vidéo en direct de notre émission Radar 98 se trouve par erreur sur la page Margadi. J'ai mis ça au début, j'ai oublié de le signaler avant d'intervenir. Okay, Donc, oui, ben, oui. je vais regarder si la deuxième partie est effectivement euh, lancée sur la page Facebook. Attends, je. Peut-être que oui. l'INA peut parler. si c'est oui. sera pas ah, le ça oui. oui, oui, oui, oui. Oui, voyez, effectivement, on est, en, on, est en, on est en direct. Nina, tu voulais dire quelque chose Je, je t'entends pas, Nina. Quelqu'un quelqu arrive à comprendre Nina pas du tout. Il y, a, il y a un problème sur ton audio, Nina. Il, il, y a pas de check que, il manque les sous-titre. Il faudrait que mais tu non, te déconnectes mais... et que tu te reconnectes parce que j'ai l'impression au niveau signal audio, euh, je, je, je, je ne t'entends plus. Bon, peut-être plus... peut pas prise de, de, devant la caméra, peut-être, non, non Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là, j'ai euh, voilà, plus son image. Essaye de parler, Nina. Non je ne t'entends pas. Donc ce que ce que je ce que je, je, vais, je vais revenir à mon propos voilà, euh... voilà. oui. C'est quoi ce son que, que j'entends? Ah. Bon alors euh, je pourrais en revenir sur, euh, sur les, les gens dans l'espèce humaine qui appellent la planète Terre notre planète. Alors. Il faut leur rappeler que les espèces humaines semblent être apparues en Europe il y a seulement 7, mi 7 millions d'années, voilà. Donc euh, ça, ça fait assez peu de temps qu'il y a des hominidés et il semblerait que sur les dizaines d'espèces humaines, euh, la seule qui est survécue et qui ose s'appeler sage, et eh bien euh, soit celle qui est euh, qui, se, qui se reproduise le mieux et pas obligatoirement qui est le plus euh, de capacité capacités euh, à la fois euh, cogn cognitives et, je dirais, au niveau euh, euh, affectif. Voilà. Donc, il y a 7 millions d'années que sont apparus les premiers hominidés en Europe, et eux, les virus, ils semblent être apparus vers 2 milliards d'années à peu près. Alors, si ces si 2 milliards d'années représentaient une heure, l'humanité sera apparue il y a seulement 12,6 millièmes de secondes. Donc, c'est pour situer par rapport... Euh, aux, aux, aux différentes espèces parce que euh, les virus ils ont survécu aux deux dernières longues périodes de terre boule de neige c'est euh, en, en anglais ils appellent ça euh, euh, je ne sais plus comment euh, snow earth ou quelque chose dans ce genre là donc il y a la glaciation sursienne donc c'est les deux dernières hein. il y a 720 millions d'années et la glaciation myronéenne oui Marie Noël, qui s'est qui achevée il y a 635 millions d'années. Donc ces glaciations, elles ont eu lieu avant, avant l'apparition de la vie euh, animale sur Terre. Voilà, la vie euh, pluricellulaire. Donc les virus et les bactéries jouent certainement un rôle de tout premier plan dans les vitales coévolutions entre êtres pluricellulaires. Donc, si on se rappelle l'apparition des fleurs il y a à peu près 174 millions d'années, au début, elles ont été fécondées par anémogamie, donc par le vent, les pollens étaient transportés par le vent, et petit à petit, ça a été remplacé par des insectes pollinisateurs. Alors, le pollen et les virus ont-ils eu une convergence d'intérêt biologique Parce qu'il faut bien voir qu'actuellement, il y a des chercheurs qui disent que le coronavirus se sert des nanoparticules de pollution, les particules fines, pour voyager. Voilà. Euh, les virus aussi, on le sait très bien, ils peuvent, comme certains insectes peuvent voyager, comme certaines graines sur les pattes des, des oiseaux migrateurs. Voilà. Donc, il faut bien voir que le virus est essentiel dans la nature et à tel point que la dernière expédition Tara dans les océans en 2013, elle en a recensé. Dans les océans plus de 200 000 espèces de virus. Alors ils jouent un rôle essentiel grâce à des mécanismes de transfert de gènes dans le fonctionnement des écosystèmes et dans l'entretien de leur diversité. Donc le, le virus quand il y a un, une pandémie comme le coronavirus c'est un, un petit désagrément par rapport à tous les avantages qui depuis visiblement plus de 2 milliards d'années nous sont apportés par les virus. Alors le virus est, est peut-être l'indispensable messager génétique de l'ensemble de la biosphère de la planète Terre. Donc il, il jouerait avec les bactéries un rôle central et on, on le sait très bien, par exemple, le, la majorité de la biomasse terrestre, ce sont les arbres, donc les végétaux ligneux, et les végétaux ligneux sont en, en symbiose avec des bactéries et des virus, pour justement pouvoir euh, transformer euh, à la fois tout ce qui est minéral et, et organique en nouvelle matière organique vu que ce sont les seuls êtres qui, avec les plantes qui soient autotrophes donc qui soient capables à partir de la lumière solaire de la photosynthèse et d'éléments euh, euh, minéraux de fabriquer des molécules or, organiques et, et, et donc aujourd'hui dans nos sociétés on nous parle de guerre contre un virus et c'est très important de comprendre ça parce que c'est la même chose que notre, notre Terre, notre planète. Cette guerre contre le virus me fait penser à la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'on ne, on ne peut pas faire la guerre à un virus, c'est comme vouloir faire la guerre à la nature. On ne peut pas faire la guerre au terrorisme qui, qui est en fin de compte que du fascisme appliqué parce que le terrorisme, il consiste par la peur à imposer ses idées, à imposer un modèle de pensée futile il confessionnel, mais pas obligatoirement confessionnel. Le terrorisme peut être aussi politique. Donc, on, on le voit, il y a quelque chose de très important dans, dans, dans cette façon de se positionner par rapport à une crise sanitaire en parlant de guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre un virus parce que... Comme je viens de l'expliquer, nous ne faisons pas le poids face au virus, et le jour où l'humanité, en 7 millions d'années, apportera autant de bénéfices à la biosphère que nous ont apporté les virus pendant 2 milliards d'années, je pense qu'on pourra commencer à ouvrir nos petites bouches. Donc, on voit actuellement de fausses querelles des partis politiques qui veulent faire un procès au gouvernement, alors qu'ils ont pris des accords avec le gouvernement pour organiser le premier tour des élections municipales, et le chef de l'État, d'ailleurs, le jeudi avant le dimanche, a déclaré que seulement lundi on sera en confinement. Donc, ils ont prorogé ce système de merde hein, qui, qui consiste à faire croire qu'on peut être... On a perdu Roger. Oui, il y a une coupure là, effectivement, euh, ouais, euh, je ne sais pas. Roger ah, nous je, a quittés, là, pour l'instant. Marc, tu m'entends Oui, oui, je t'entends. Ouais, bah il y a une coupure de Roger. Mais je... Bon, on dit c'est le destin, je ne sais pas. Peut-être qu'ils euh, qu ont des ah. problèmes reviennent à l'ISCA, plus 4 jours, ouais. Je ne sais pas. Si, si c'est possible, euh, je, euh, je, je, je peux additionner sur ce que disait Roger, en attendant qu'il revienne. Vas-y, tu, tu peux. Excusez-moi, là. Je, je, je, je m'excuse, mais euh, j'ai eu un appel de Pierre Labro que j'ai pris, ça m'a coupé, et puis après j'ai eu un appel sur le téléphone, alors attendez, je vais... Euh, là, je suis repris... Euh... Euh, oui, je... Roger, sûr. Oui. le temps que tu règles tes petits problèmes, j'aimerais pouvoir additionner vite fait sur ce que tu viens de dire, c'est si oui, possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, c'est extrêmement intéressant euh, ce, que, ce que tu disais. Euh, au niveau de, de la guerre euh, contre le virus, euh, on peut aussi imaginer euh, que euh, c'est peut-être le virus euh, qui est en guerre contre nous. Euh, tu as parlé de, euh, euh, des végétaux euh, et, et de l'âge de, de la planète. Euh, euh, plutôt que des euh, des, des, des, des millionièmes de, de secondes, ce qui serait peut-être plus parlant, et si on ramène euh, euh, les, les 4 milliards et demi d'années de à la planète... Euh, à échelle humaine euh, on va dire euh, 40, 45 ans euh, si, euh, si la planète a, a 45 ans euh, l'homme est présent dessus depuis moins de 10 minutes, en l'espace de 10 minutes il a détruit euh, plus de la moitié des forêts euh, les forêts qui elles sont, euh, sont présentes on, on ne sait pas depuis combien de temps euh, mais euh, qui, euh, tu parles de la photosynthèse euh, qui, euh, qui participent à, à la protection de la vie ce, les, les arbres sont nos, nos protecteurs. Et en imaginant que. Euh, Ils fabriquent euh, les... le sol, les arbres. Oui. Et justement, euh, par rapport à, à la Terre, hein, comme, le dit, euh, comme le disent euh, Lydia et Claude Bourguignon, euh, la Terre, euh, c'est la seule planète de, de l'univers que l'on connaît qui, qui soit équipée de, de, de, de sol, euh, qui ne représente qu'en moyenne 50 cm d'épaisseur. Et euh, on, il le dit, on ne l'a pas appelé l'air, alors qu'au niveau de l'atmosphère, c'est bien plus important. On ne l'a pas appelé euh, eau, alors que l'eau est bien plus présente. On l'a appelé terre parce que c'est la, la seule planète qui, euh, qui jouit de, de, de, de ces sols qui sont, qui sont magiques et, et miraculeux et que, et que nous avons détruits et auxquels participent effectivement énormément les bactéries. Pas simplement au niveau des sols, hein, les bactéries sont... Euh, essentiel même à notre organisme, hein, on, nous en avons plusieurs milliards de bactéries euh, en nous. Euh, et s'il si y a une, un lien entre le virus et, euh, et les bactéries et tout ce qu'on appelle euh, communément la, la vie, alors effectivement, vu la façon euh, dont l'espèce humaine contribue à la destruction de, euh, du vivant des sols, euh, que, on parle des bactéries, on pourrait parler des pertes per de terre, il hein, euh, y a... Euh, <coughs> Il y a quelques milliers d'années, euh, les, euh, les vers de terre représentaient 90% de, de la biomasse. Euh, Aujourd'hui, euh, ils ne représentent moins, ils représentent moins de 10% de la biomasse. Euh, cet écrasement de, de, du vivant euh, auquel nous avons procédé en, en participant à, à la vie euh, de cette façon, en, en ayant été euh, formaté de façon éducatrice à, à un fonctionnement euh, normalisé pour correspondre à, à la machine, hein, à leur, leur système, là, leur, leur euh, société de consommation. Euh, on peut imaginer que le virus ne soit pas content et euh, que ce soit lui qui nous déclare la guerre comme, euh, comme voulant se, se débarrasser. Se débarrasser non, je ne crois pas. Non, non, non, non, je dis Je dis est-ce oui. que c'est une punition divine Je répète, est-ce que c'est une punition non, divine justement. Non, justement, c'est pour ça que moi j'avais bien précisé quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019 et que, la, la, que Madame euh, euh, Brigitte Macron avait parlé de signes de Dieu, non, les, les virus, les bactéries et les êtres vivants ne se déclarent pas la guerre, parce que, tout simplement parce qu'il s'agit souvent de, de, de relations symbiotiques. Et on le voit bien dans, dans, dans la nature, si, si une année, euh, l'hiver est, est extrêmement froid, eh bien, il va y avoir plus du tiers de la population d'oiseaux qui va, qui va mourir. Euh, euh, et, et donc ça veut dire qu'au printemps, euh, les insectes seront moins mangés par les oiseaux. Mais actuellement, on s'aperçoit que les populations d'insectes sont effondrées à 80% à cause des pesticides, que donc les insectes empoisonnés ont empoisonné les oiseaux. Et donc on voit que l'ensemble de la biosphère est impacté par les sociétés militaro industrielles, nucléarisées, et que quand il y a des collapsologues, des, des politiciens qui volent, ils, ils, ils disent tôt stupidement tôt et criminellement « protégeons tôt. la nature » alors qu'il s'agit de la respecter. Et aujourd'hui, faire la guerre, la guerre c'est peut-être le mouvement d'irrespect le plus grand. Parce oui. que la guerre, ça consiste par rapport au rats de dire « je vais les éradiquer ». La guerre, c'est l'élimination systématique euh, d'un groupe ou d'une espèce vivante ou d'un sous-groupe d'une espèce vivante. Et ça, ça, fait, ça correspond à l'élimination des Roms, à l'élimination des Juifs, à l'élimination euh, au génocide que, que à l'intérieur même de l'espèce humaine, l'espèce humaine a, a créé. C'est-à-dire que oui, s'il y a une guerre, elle est peut-être liée à l'espèce guerrière qu'est l'espèce humaine. Oui et donc il y, a, il y a des individus dans l'espèce humaine qui sont particulièrement belliqueux et qui estiment tout à fait normal d'accaparer de, de, ce, ce, ce qui les entoure. Mais n'oublions pas que la, la, la réalité naturelle de l'espèce humaine, c'est de marcher sur, ses deux, sur deux pieds, donc d'avoir spécialisé parmi ces quatre mains, parce qu'avant on faisait partie des grands primates qui ont tous quatre mains, et les unités, eux, ils vont deux pieds. Et pourquoi les éthologues qui étudient ça le disent, c'était pour marcher en moyenne 25 km par jour pour trouver la nourriture. Et souvent les hommes ne mangeaient qu'un jour tous les deux ou trois jours. Donc notre organisme est parfaitement adapté pour jeûner 24 à 48 heures, et Surtout au niveau circulatoire, si on ne marche pas au moins trois quarts d'heure, donc si, on, si justement on n'adopte pas notre écologie, notre véritable comportement de minibe, et eh bien si on devient tout à coup sédentaire, un bureaucrate assis derrière un bureau, et eh bien ce n'est pas seulement le corps qui va s'étioler, mais, mais c'est carrément notre spiritualité, notre esprit, parce que la spiritualité n'implique pas obligatoirement Dieu. Voilà, donc j'ai Pierre Labourot qui veut t'exprimer. Oui, je voudrais parler. Oui. Comment je fais eh ben, comme, comme tu fais là. Par contre, je comprends pas pourquoi je vois pas ta vidéo. Comment Je vois ouais. pas ta vidéo dans les petites fenêtres. Il Je comprends rien comment ça marche, bordel. Voilà. Alors, je suis heureux de vous retrouver parce que c'est une demi-heure que je rame. <rire> Qu'est-ce que je fais Alors, pour... Euh, euh, non, mais c'est pas mal, là. Moi je vois ma gueule dans un petit coin en haut à droite. Oui, voilà, t'es dans, dans un petit rond. Il y a une, y a une pastille de labro. Oui, pour l'instant. La pastille de la pour la euh, ah, Il, ah, il ah, semble un... bon. Voilà. Oh, c'est très bien continuer. <rire> je voudrais bien que je, je n'ai strictement rien à dire, mais je l'ai dit. <rire> Oui, c'est-à-dire que moi, je voudrais parler du virus. Vous êtes au courant qu'il y a un virus Oui, ben bien sûr. Ben, on dirait pas. Moi, je suis On a parlé des virus, on ne veut pas parler spécialement du coronavirus. Tu sais, ce sera un petit peu comme parler politique, ils se mettre à parler d'Emmanuel Macron. Ce sera aussi stupide. Je ne veux pas parler de Macron. Mais si tu veux, moi, je, je, je suis, je fais partie de la montagne limousine donc vous savez peut-être que les, les, les derniers communards vivants se sont réfugiés là-haut. Et monsieur Oui, sur le plateau des Millevaches, qui, qui est le territoire du seul maquis qui a gagné sa guerre, c'est le maquis Guingouin. Et après, il y a eu Julien Coupa. Après, si tu veux, Julien Coupa, pour l'instant, euh, il n'a pas l'envergure encore de Guingouin. Alors je vais t'expliquer par rapport à Coupa. Moi j'ai été cheminot comme, comme Marc l'est actuellement et en fin de compte il y avait une histoire de fer à béton sur les caténaires du TGV. Et moi j'avais expliqué très simplement que ça servait, c'était paradoxalement stupide que de jeter du fer à béton sur les caténaires parce que pour arrêter le TGV il suffit de mettre en contact les deux rails avec un petit fil électrique caché et si tu mets 200 fils sur un parcours, le temps qu'il retrouve les fils, tu sais pourquoi Parce que ça court-circuite les signaux de service et toute la signalisation du TGV s'affiche en cabine et vient par des signaux qui arrivent par les rails. Et donc en court-circuitant les rails, tu empêcheras tous les TGV de rouler parce que s'il n'y a plus de signalisation en cabine, eh bien il y a coupure euh, du courant et le train s'arrête. Voilà. Et ça, il faut le raconter à Coupin ben, je... Non, je l'ai raconté après coup en disant que c'était idiot parce que je ne pense pas que Julien Coupa soit aussi stupide pour ne pas savoir ce, comment fonctionne un, une, une rame TGB, voilà. Il, mais il faut faire attention parce que tu es en train de donner des renseignements à tous les terroristes de la planète. Non, non, j'ai <rire> pas besoin de donner des renseignements aux terroristes parce que tous les terroristes sont des terroristes d'État et donc ils ont les meilleurs experts et les meilleurs conseillers au sein des États pour euh, tuer les peuples. Le terrorisme est là pour faire peur aux peuples, les armes thermonucléaires, ce sont des armes terroristes. Ce sont des armes qui sont contre les peuples. C'est-à-dire ne sont pas là. Elles sont là pour détruire les populations et pour contaminer durablement leur territoire. Donc, tous ces collapsologues qui nous, qui nous font chier euh, avec euh, le réchauffement climatique et le coronavirus, on leur dit qu'une seule chose, intéressez-vous un petit peu, euh, un petit peu même beaucoup, aux conséquences du nucléaire qui nous est imposé sectairement par l'ONU et de l'amiante, avant d'ouvrir votre bouche euh, sur le coronavirus. Et sinon, il faut exiger l'annulation du premier, premier tour des élections municipales, qui est une connivence totale de l'ensemble de la classe politique française contre, contre les peuples français. Voilà. voilà. Et donc, moi, je, je, ne veux pas, je ne veux plus entendre parler des élections de ce putain de système, parce que de toute manière... Des élections sans reconnaissance du vote blanc, ce n'est pas la majorité. Et de toute manière, la majorité, c'est une dictature. Et la démocratie, ce n'est pas délire une majorité pour s'imposer euh, aux minorités. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est toutes les minorités ont le droit de s'exprimer. Tu veux dire un truc, pour Oui, je voudrais dire un autre truc. Je le, le langage des signes adapté au, à Internet. Euh, alors, ce que je voudrais dire, c'est que si tu veux, moi j'essaye de monter une émission qui ressemble à la tienne, je suis en train de te copier, j'y arrive pas. Alors déjà, tu as vu le bordel que c'était pour que je me branche, il est 21h27. Oui, c'est justement, le bordel ne s'organise pas. C'est-à-dire, comme dirait Pierre, Pierre Mérechkovski, c'est le chaos qui est créateur. L'ordre or, va t'assécher l'esprit, n'essaye pas d'organiser le chaos, c'est impossible. Non, mais je suis Prégoginien, donc je sais que la base de Prégogine, c'est le chaos, mais c'est aussi comment en sortir. La théorie, du, la théorie de Prigogine, c'est de dire comment on entre, si, comment on entre et on, comment on sort du chaos. On sort du chaos déterministe. Il y a plusieurs formes de chaos. Et le chaos déterministe, on peut en, on peut en sortir. Parce que et Jacques c'est très le... chaos. Oui, non mais euh, euh, Roger, ne fais pas de provocation avec moi, ça ne marche pas. Et donc, j'essaye de, de savoir comment ça marche parce que j'étais quand même handicapé. Dès, tu vois, ça, il, est, il est 21h28, il y en a un pour deux minutes. Mais tu sais pourquoi, Pierre Tu as recréé un nouveau compte, euh, un nouveau compte Skype parce que tu avais certainement perdu tes identifiants. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs, je ne voudrais pas m'y Oui, alors j'ai débarqué chez vous, j'espère que c'est enregistré. J'avais fait un deuxième compte parce que j'ai dit si je ne peux pas peux prendre la, premier, la première voie, je vais en fabriquer une. Et j'ai débarqué et c'est là que tu m'as engueulé. J'ai dit, de toute manière, dès que quelqu'un débarque, je l'engueule. C'est là que j'ai compris. J'ai supprimé le compte Parasite là, là, là, là, là, ça s'est mis à marcher. Voilà. Et alors je, je... sais pas Pierre Pierre est intervenu là ce soir Oui Pierre Méashkovski est intervenu et, et là il faudra que tu attends que je remette la vidéo sur la page euh, Radar parce que tu la trouveras tu, tu sur la page Marc Gadi. Voilà. Mais il pourquoi a... il veut pas en parler ce soir, Mérage. Ben bah, si, il est là. Il est parlé, oui, tu l'as Pierre Bon tu, tu réponds pas à Pierre Labro ah, donc est-ce qu'ils vous répondent Ben non, c'est bien qu'il y a dit ce qu'il y a à lire, mais c'est vrai. <coughs> ça... <coughs> non mais parce que j'ai pas ]onta... entendu ce que t'as dit, je voulais que savoir ce que t'as dit un tout petit peu. Ah ben ah, j'ai lu la fin de, de l'histoire de la centrale nucléaire qui Explose, là, voilà. Ah ben d'accord. Et ça se fait avec une carte par-ci. Ah, ça, va ça va se, se retrouver en différé demain ah, Oui, oui, ça va se retrouver en différé demain, à la ah. fois sur la page Radar Facebook, et à la fois ah. sur la page Radar euh, Alors, YouTube. Ça n'a pas une grande importance de savoir, enfin, ça peut te dire bien sûr que l'émission soit différée, parce c'est pas la question, mais euh, ce qui a été dit a été dit, et ça n'a pas une importance primordiale de savoir où l'on Mais ça peut plaisir, bien sûr... Que cette émission soit sur Youtube de Facebook. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, euh, voilà, c'est de dire ce qu'on a à dire, sans se demander où ça va aller. C'est quoi bon, bon, D'accord, mais, mais moi je suis bien content d'écouter ce que tu dis, parce que, c est, c est, si tu veux, on n'est pas complètement dans le chaos. Tu Toi, c'est bordel, mais moi, je, je préfère que le bordel, de toute façon. C'est là que je peux vivre. Il euh, y a un truc que je voulais dire à Nina. L'autre jour, tu étais dans un groupe, par hasard, parce que je ne sais pas comment ça marche, et tu es reparti tout de suite. Oui. <rire> oui. Es, tu parles à moi Oui. Ouais. Est-ce que, es, est que tu es consciente que je suis contente, que je suis de vivante encore mais elle est toujours pareil, la est survivante. Non, non, non, non, non, non, non, non, je parle de la très critique respiratoire. Ah. Quand ça me fait, ça me fait mal à parler. Quand je respire profondément, ça me fait mal à parler. Ah. excuse-moi, mais il faut, il faut, il faut consulter. Moi, j'ai, j'ai mon grand frère Gilles, il a une récordie. Déjà consulté. Déjà, fait... consulté, déjà consulté, déjà, fait... déjà pris le traitement avec l'azithromycine et tout ça, et je suis en train de me ré récupérer, comment dire, ré Re revenir, Récupire. je reviens moi-même, je reviens à le souffle. Et bien là ce qui est bien c'est que le son est redevenu correct et on te comprend tout, tout à l'heure. Oui, bah, c'est un grand plaisir à vous écouter mes amis. Moi, ouais, en fait, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous parce que je, je regarde souvent ces, ces directs. Je sais aussi qu'il y a Emmanuel Sumera et, et, et Cédric aussi, que j'aimerais bien euh, inviter à nos émissions Radar. Et mmh. en fin de compte, nos émissions Radar, c est, c est, il devrait y en avoir plus en plus, parce que c'est ça la démocratie directe. Et aujourd'hui, la technologie qui est souvent utilisée pour nous asservir, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, elle peut être moyen d'émancipation de, de, et de libération euh, à partir du moment où les gens se l'accaparent et euh, essayent de faire avec la technologie ce pourquoi elle n'avait pas été initialement prévue. Voilà. Euh, elle est prévue souvent dans les médias pour nous abrutir, pour nous endoctriner et elle peut devenir au contraire un formidable moyen d'émancipation à partir du moment où les gens l'utilisent, euh, non pas dans le cadre d'une éducation populaire, je n'aime pas du tout ça, parce que moi je pense que si un jour une éducation n'a exister, elle sera ni populaire ni nationale. Par contre, elle, pour, elle devra être publique, parce qu'à partir du moment où le public peut avoir accès euh, à l'écriture, à la lecture, euh, au fait de compter et, et, et même de régler des problèmes algébriques, et bien à partir de là, tous les livres et tout le savoir s'ouvrent à chacun et à chacune, pour pouvoir de, devenir des êtres du futur, c'est-à-dire des êtres autonomes, pour moi, étymologiquement des anarchistes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur donne d'ordre, et qui n'ont pas besoin non plus d'en donner. Et donc je vais vous tous vous remercier pour Projad, euh, Nina, euh, no, notre ami Pierre Labreau, notre ami Pierre Méraschkowski, Marc et Bruno. Et Bruno, je ne sais pas ce qu'on voit sur ton image, Bruno. Es-tu là bah, Je suis là, je suis là. Voilà. Ah. Bon, et eh ben je, je, je vous dis bonsoir à tous et je vous dis à la à la semaine prochaine et euh, parce que là on a décidé pendant le confinement on sera là tous les dimanches de 20h30 à 21h30 et je vous il manque une autre barre de, de jacet pour pour nous servir des boissons euh, virtuelles ah oui oui oui je, je, mais je ne sais pas il a, si s'il a une connexion, une connexion skype effectivement, ah, bah, bah, une pourrait... Ah bah c'est à toi de lui dire, parce que toi es au courant de tout ça. Voilà. <rire> bon, je, je vous Roger. dis bonsoir à toutes et à tous. Et puis malheureusement on était en deux morceaux. Première partie sur la page Marc Gadi. Mais... Roger, on peut, on peut rester encore deux petites minutes, ça va faire oui. plaisir à ceux qui nous suivent. Euh, euh, en parlant des, des boissons, euh, tout à l'heure on, on a dit c'est un petit peu euh, par rapport au plateau de mille-vaches, parce que le plateau de mille-vaches... Euh, euh, c'est euh, le plateau des, des mille, mille vaches, c'est-à-dire des mille sources. Et euh, quand on parle de boisson, euh, l'eau, c'est euh, la source de la vie. Euh, le plateau de mille vaches, c'était aussi appelé euh, euh, la Sibérie française, puisqu'on a connu jusqu'à moins 48 degrés. C'est un... c'est pas un euh, ouais, c'était euh, la Sibérie. Ah, très drôle. Hein. Quoi, voilà. Un, avec amour. Exactement. Et donc, ce serait, ce serait sympa qu'on en parle au niveau de la résistance, puisque ici, nous sommes des, des résistants. Euh, ce, qui, ce qui serait aussi intéressant de parler, c'est de l'anarchie, un petit peu, parce qu'elle fait partie des solutions. Euh, tout à l'heure, j'en ai entendu parler. Mon fils, attention, mon fils est anarchiste. Au contraire, mais tant mieux. Et puis, euh, et, puis bon, tu parlais des élections euh, au niveau du... Euh, euh, du suffrage universel qui n'a rien d'universel mm -hmm. euh, par rapport à la majorité absolue qui n'a rien d'absolu puisque c'est 50 et, et un petit ronc euh, de, de ceux qui... Euh, des, des collaborateurs au vote euh, c'est-à-dire très très peu de personnes finalement il n'a absolument rien d'absolu cette majorité euh, donc euh, euh, ce ne sont que des termes mensongers tu as parlé des, des élections euh, euh, municipales c'est un recul et, euh, euh, on ne reçoit absolument aucune, aucune élection, certainement pas les élections de la honte de 2017. Donc il y a beaucoup de, de choses qui seraient intéressantes de, de parler. Bon, peut-être pas ce soir, parce que ça sera pas, ça, ce serait trop long, mais euh, lors, du, lors de la prochaine émission, ce serait bien de, de se donner quelques, quelques petites directives. Pas directives, je ne pas l'idée, euh, pas plus que l'idée de je préfère l'idée d'enseignement pour repartir sur, sur des bases, de, des bases un petit peu plus saines. Euh, et euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à dire, j'ai vraiment très heureux d'être parmi vous. Je regrette que tout le monde ne se soit pas exprimé. Euh, je regrette aussi que notre ami euh, ait, des, euh, ait des problèmes respiratoires. Euh, c'est quelque Alors chose moi, de... Moi, je voudrais juste ajouter une chose, si c'est possible. Je pense que c'est criminel, vraiment criminel de la part du gouvernement. Le 25 février, on avait deux personnes déjà décédées à l'hôpital Bichat juste à côté de chez moi ils ferment toutes les institutions ils laissent les gens s'infecter pendant trois semaines et ils ferment il ferme toutes les institutions et toutes les choses le 16 mars ou le 15 bon mars et avec Donc, le ritroville aussi ils, sont en train de, ils ont donné des autorisations dans les EHPAD d'injection d'un médicament dont on sait que parmi les effets secondaires notamment chez les personnes âgées entre 70 et 90 ans ça peut provoquer des arrêts cardiaques et donc, il y a aussi des gens qui disent, est-ce que ce n'est pas une forme d'eugénisme déguisé euh, C'est vrai que, de toute manière, euh, on, va, on verra, moi je sais que j'ai mon frère qui a détecté au coronavirus et, et qui est encore euh, en Bretagne pour trois semaines, qui ne peut pas revoir sa famille euh, en Alsace. Euh, quand cette crise sanitaire... Bah, C'est les... moi, je suis en isolement total pendant trois oui. semaines, demande à Pierre Mechkowski. Je mais suis complètement isolé. Oui. Quand tout cela, je dirais, ne sera pas acheté, parce que euh, la sortie, le déconfinement ne va pas être aussi simple que ça, et ça ne va pas être euh, comme ça, mais derrière, on est déjà menacé par les gens qui ont pris de mauvaises décisions, que de, de, de la chasse aux sorcières ne soit pas dans nos rangs. C'est-à-dire qu'il faut bien écouter les dernières déclarations euh, du retiens, je entière, je entière, je et donc, juste à dire qu'il y a un groupe français qui a dit que puisque Macron dispose le de l'union entreprises, ils ne payeront plus de l'alluge. Et ce modèle de ne pas payer de l'alluge a été repris par de nombreux pays dans mon matériel. C'est une excellente chose. Euh, euh, euh, Roger, pourquoi on ne peut pas prolonger l'émission d'une heure on peut prendre les missions d'une heure, mais moi je pensais justement que c'est euh, le fait de transformer euh, ce euh, euh, qu'ils qu appellent ce confinement en une, en une grève générale euh, par simplement euh, le droit de retrait qu'ont les travailleurs dans une situation de danger, euh, ça pourrait être le moyen de, de, de, de réussir ce que les gilets jaunes n'ont pas pu faire. Euh, ou ce que séparément euh, des groupes professionnels n'ont pas pu faire, comme les cheminots euh, ou les postiers. Donc, d'organiser, euh, comme on le fait actuellement, euh, une véritable grève générale euh, de la production pour bloquer ce système. Et en fin de compte, actuellement, euh, de, on, on nous a confinés, mais par contre, les, les politiques réactionnaires, eux, sont en pleine action. Ils sont en train de voler les, les congés payés. Ils sont même en train d'essayer de, de, de, de détruire totalement euh, les couvertures santé, les couvertures sociales. Et ça, il ne faut pas le laisser faire. Et aujourd'hui, il faut organiser cette grève générale dans le cadre du confinement. Parce que je pense que s'il si sort quelque chose de positif de ce confinement, c'est parce qu'on aura fait des choses positives durant ce confinement. Donc cette grève des loyers dont Pierre vient de parler, effectivement, on pourrait euh, demain, euh, la semaine prochaine, faire une émission, on appellera ça La Grève Confinée. Voilà, on lui donnera un autre nom, mais j'espère que cette fois-ci Gaël qui rentre viendra euh, sur Skype, parce que j'aimerais bien euh, l'entendre en tant que postier qui a été licencié justement pour, euh, pour avoir été porte-parole euh, de, de cette grève au sein de l'entreprise privée euh, La Poste. Et je pense que s'il sort quelque chose de positif de ce confinement, c'est parce qu'on en a fait durant ce confinement. Et les seules choses que l'on peut faire, eh c'est la démocratie, c'est-à-dire débattre de manière virtuelle, tous ensemble, sur des thèmes importants. Oui, mais Roger, une heure, c'est trop court. Eh bien, on, là, tu vois, on, on déborde. Une heure, c'est trop court. Moi, je pense que si on prépare ce thème pour la semaine prochaine de l'action sociale confinée euh, enfin on trouvera un nom euh, on, on va en discuter euh, notre, notre émission je pense qu'elle elle, elle, elle portera des fruits voilà. déjà re reprendre ce dont Pierre vient de parler euh, en pouvant mettre des liens pour les gens par rapport à cette grève des loyers Donc, moi je trouve ça excellent euh, d'autant plus que comme Pierre Mirachkowski, je suis propriétaire donc, euh, pour moi, effectivement, le loyer euh, fait partie, avec l'esclavage salarial, euh, des fondements de cette structure concentrationnaire que certains osent appeler capitalisme. Moi, je sais que le NPA souvent m'énerve, parce que justement, ces gens-là pensent que la lutte anticapitaliste est la panacée. C'est-à-dire, euh, non, le capitalisme n'est malheureusement, malheureusement toute seule forme d'impérialisme. Voilà. Euh, Ce n'est pas, pas le grand, le, le grand Satan comme ils veulent le parler. Donc moi, NPA, pour moi, c'est plutôt le nouveau parti anarchiste, mais garanti sans aucun candidat. Parce que moi, effectivement, je suis pour la disparition des élections. Parce qu'aujourd'hui, sur des plateformes sécurisées, par exemple sur une commune, il va y avoir une commune libre, sans maire, sans conseillers municipaux. Les gens se réunissent sur des plateformes. Ils peuvent écrire des projets, de budgets, de trucs. Il est, il est poste, et s'il y a plus de, de 50 ou 70% de gens qui sont d'accord, c'est rediscuté, et après c'est adopté, et après ça devient exécutif. Et en fin de compte, récupérer le pouvoir exécutif, qui actuellement est dans les mains des préfets. C'est-à-dire que pourquoi les gens élire des maires, alors que si, si par exemple, Oujad était maire, la Arche, mais okay. mettons qu'il soit maire d'une grande ville, et il décide « je veux plus de bagnole Il décide, je veux plus de bagnole dans ma ville, je veux des vélos, voilà, des gens qui marchent à pied ». C'est son droit, il a été élu maire, donc il dit « je veux plus de bagnole ». Eh bien le préfet lui dira « non monsieur, pourquoi Jade Vous ne pouvez pas prendre ces décisions parce que c'est mauvais pour l'économie ». Et dans la loi de 2016 du gouvernement Hollande, quand monsieur Emmanuel Macron était ministre de finances, il a fait passer le loi, qui fait que quand tu prends une mesure qui va à l'encontre de l'emploi, donc des intérêts des entreprises esclavagistes, des plus grosses entreprises, de celles du CAC 40, eh bien, tu es hors la loi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, euh, défendre l'intérêt général de plus en plus euh, nous place dans une situation euh, d'illégalité vis-à-vis euh, -vis de ce pouvoir dictatorial constitutionnel. Voilà. Et c'est ça, qui est très intéressant euh, à, à débattre, c'est que le nucléaire, si on faisait un référendum, il y a eu des instituts de sondage qui, qui, qui, qui ont fait depuis je crois les années 70 euh, des, des, des sondages qui ont, une fois ils ont été publiés, 70% de la population française est pour l'abandon unilatéral des arsenaux thermonucléaires français qui sont euh, dispendieux, dangereux, euh, qui sont une abomination. Euh, Moi-même, je le sais par des fuites, il semblerait que nos bombes thermonucléaires sont parmi les plus polluantes. C'est-à-dire qu'elles ont un extrêmement mauvais rendement, et par contre elles dispersent énormément de, de saloperies, de, de radio voilà. Et donc elles sont euh, durablement polluantes, voilà. Donc, et puis il y a les sous-marins, qui eux-mêmes sont nucléaires. On a euh, un porte-avions qui est nucléaire, du nucléaire, il y en a partout. Euh, maintenant, euh, la politique par rapport euh, au démantèlement des armes et des, et des, et des centrales nucléaires, euh, actuellement, c'est un non-sens. Là, ils ont fermé euh, un des réacteurs de Fessenheim, euh, Théoriquement, en juin, ils devraient fermer le deuxième, euh, et rien ne nous dit que d'ici juin, euh, il n'y aura pas une couille dans le potage. Mais de toute manière, ils veulent il faire la démonstration du démantèlement du retour à l'air, qui est une politique criminelle. On, on l'a vu avec Brinilis, Brinilis, les associations anti-nucléaires locales qui ont subi le dossier on réussit à bloquer le démantèlement parce que ça crée tellement de poussière radioactive, ça pollue tellement l'environnement et ça met tellement en danger la vie des travailleurs qui travaillent sur le démantèlement que la seule politique euh, sanitaire crédible par rapport au démantèlement du nucléaire, c'est la politique anglo-saxonne, enfin du Royaume-Uni, qui est la sanctuarisation. C'est-à-dire qu'on décharge le réacteur dans les châteaux et après on fait un gros cumulus de terre, une grosse colline, c'est comme avant les, les rois celtes et on dit pendant 200 ou 300 ans, on n'y touche pas, on n'a pas, pas le droit de construire son terrain, on n'y accède pas. Voilà. Roger, je peux dire un mot Oui. Oui. Alors, le deuxième avantage de, de cette émission, c'est qu'elle existe et je croyais que Skype était payant si on était plus de trois. Donc nous sommes plus de trois qui payent. Alors c'est pas fini. Il me semble aussi qu'on peut écrire pendant qu'on parle. C'est-à-dire sur l'image, tu as du texte. C'est pour répondre à Nina qui dit je ne peux pas parler parce que j'ai mal à la gorge. Et donc... Si pas peux... mal à la gorge, c'est comme les pieds Oui, au je, du sais, je sais, je sais Nina. Mais si tu veux. Oui. C'est très sensé ce que tu dis. C'est toujours mettre les choses minimisées et mettre sur le tapis. Oui, ce que je voulais dire, c'était que si tu pouvais écrire, tu n'aurais pas besoin de parler. Or, je crois que c'est possible d'écrire sur ces écrans. Je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas. Et donc, ça veut dire aussi, euh, Roger, qu'il faudrait que tu diffuses, par un moyen ou par un autre, un mode d'emploi. Moi, j'ai ramé une demi-heure en me disant que je savais le faire. Dans la semaine, je ne me suis pas préparé. Quand je me suis préparé, je, je l'ai fait avec Olivier qui m'a agressé. On s'est agressé et donc on a, on a abouti à rien. Donc toi, tu devrais faire un topo. Comment j'organise cette, ex, cette euh, émission oh. Oui, c'est vrai que moi, j'ai essayé de contacter les gens un par un. Et souvent, le mieux, c'est de faire un test préalable. Mais... Ce faut aussi c'est que les gens ils se responsabilisent, c'est-à-dire que euh, euh, sur ces plateformes, euh, souvent il y a des bugs, donc on sait que quand il n'y a pas le son, il vaut mieux se déconnecter, se reconnecter, donc si tu veux je pourrais faire un petit PDF que j'enverrai à tout le monde en disant voilà les problèmes que vous risquez de rencontrer, mais ça je dirais, ce sont des problèmes techniques et à la limite, le, le problème technique en lui-même il est intéressant parce qu'il nous montre le vrai visage de la technique, la technique, c'est que des emmerdements, et c'est con. Après, on peut se mettre le nez dedans. Moi, je sais qu'en tant que chef monteur avec les outils informatiques, j'ai mis pas mal le nez dans la technique, Et je peux te dire que ce n'est pas du tout enrichissant. Excuse-moi, Roger, est-ce que tu peux raconter mon expérience la de semaine dernière, quand je n'ai pas réussi aujourd'hui, j'ai été appelée plusieurs fois hier, hein, à être sûr que je peux me connecter. Oui, oui, mais, mais c'est lié aussi au bug, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, j'avais Nina, mais son son était inaudible, donc je lui ai demandé de se déconnecter, de se reconnecter, et c'est au bout de 3-4 fois qu'on a réussi à, à, à se voir et à s'entendre, voilà. Mais, mais souvent, on peut oublier son... son un code pour se connecter à son ancien compte Skype, donc on en crée un nouveau. Et la personne qui a le, le compte Skype premier essaie de joindre le compte qui n'existe plus. Vois, donc euh, on peut pas joindre la personne, c'est ce qui s'est passé à, à, avec toi, Pierre. Euh, euh, ce cas. Donc voilà, Je ne sais toujours pas pourquoi ça marche en ce moment. Hein, Mais quand, quand moi, comme j'ai sais de la technique, moi j'essaie d'oublier dès que je sais. Donc j'ai toujours à apprendre euh, pour le lendemain, j'apprends la veille. Et des fois le jour même. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fini par trouver, je, je me rappelle plus comment. Toi. Mais quand même, si tu faisais un petit topo, peut-être que ça serait utile. Oui, c'est ce que je fais. Mais moi, je, je, je crois avant tout... C'est pour ça que je suis content qui est qu pour. Moi, ce que j'aimerais dans les émissions dans les, radar, c'est réunir des gens différents, euh, différents à la fois dans leurs idées et dans leur approche de, de, de la mise en pratique de, leur, de leurs idées. Et l'émission qu'on fera euh, la semaine prochaine, je vais demander si Juriel Cadeviel euh, de la ZAD de l'Oron peut être avec nous justement par rapport à la permaculture, euh, par rapport au fait qu'on doit se réapproprier euh, les outils technologiques et aussi notre nourriture. C'est-à-dire que pour moi, le futur est entièrement local. Ce sont des sociétés post-industrielles où on va se mettre euh, à fabriquer tout ce qui nous est vendu. Voilà. Mais avec d'autres sources d'approvisionnement en matière et d'autres moyens, pour éviter la dépendance au pétrole, pour éviter euh, les gazoducs, les oléoducs, euh, pour éviter la production centralisée d'énergie, qui, qui est un vrai problème. Et je crois que dans le futur, utiliser les réseaux, justement, poser de la fibre optique euh, des réducteurs, être capable euh, de créer des réseaux citoyens entretenus par les citoyens, voilà, parce que c'est ça le futur. Le futur, c'est c'est euh, mettre en commun de l'énergie pour continuer à avoir de l'acier et du verre. Parce que euh, pour faire pas mal de choses, c'est assez essentiel. Mais ne faut que ce dont on a besoin. Oui, cours. Ah. Non, ça sonne chez moi. Je sais pas qui c'est qui m'appelle. Euh, merde micro voilà tu as une petite icône micro voilà super et, et voilà et pourquoi tu voulais dire quelque chose par rapport à ça euh, oui bah c'est parti désolé Je continue Roger merci voilà c'était par rapport à la permaculture tu sais comme toi même tu as parlé de, de, des arts les choses essentielles c'est à dire que bah oui. mmh. c'est revenu alors euh, c'est euh, encore une prendre le, le contre-pied de euh, de ce qu'on nous impose, euh, que le, le système décide. C'est-à-dire, ce euh, système a dit qu'il euh, faut délocaliser, il faut délocaliser. Euh, nous, on a tout de suite su, que euh, la solution, c'était de localiser, de, de relocaliser et de localiser au maximum. Tu regardes l'émotion, Oui, mais et là, en, en tant que mmh. Muriel, Capdeviet, là où l'euro, eh bien, c'est changement... Elle, elle produit dans le oui, sens qu'elle fait pousser des, des légumes et elle les donne. Donc il y a aussi la, la sortie du oui. de, de l'argent. Et donc l'échange, oui. comment, le lien, comment organiser l'échange au niveau local Voilà. et bon, bon, voilà. euh, C'est comme euh, l'argent est, euh, est, est lié, bon, on ne va pas parler de la création monétaire, avant tout c'est l'art des gens. Eh c'est de développer l'art des gens euh, contre l'argent, voilà. Oui, et moi je pense que être, peut -être, peut -être. Pour, pour, euh, pour la semaine prochaine, on va, on va mettre au point un petit système qui fait que quand on parle pas, on coupe son mm -hmm. qui fait mm -hmm. que quand on, quand on est au téléphone, mm -hmm. on s'entend mm -hmm. pas mm -hmm. sur mm -hmm. le ah, ah, direct, mm -hmm. et, et, mm -hmm. et mm -hmm. on va poser comme thème justement, de cette euh, -ce organisation euh, -ce démocratique et, avoir, mais... euh, et de cette... Euh, et des moyens d'action qui moi, se pour sortir du confinement par le haut. Il ne faut pas attendre la fin du confinement pour en sortir par le haut. Il faut... C'est et... parce qu'on fait aujourd'hui. Justement, euh, à ce niveau-là... Euh, ce que c tu vois, c'est peut-être une émission de podcast. Ça peut être intéressant de modifier... De... Euh, comme tu le disais, de mettre à, à profit euh, ce temps qui nous est euh, qui nous si me... pour. Si tu me euh... vois en direct, qu'est-ce que tu vois sur l'image euh, euh, euh, Notre notre union, euh, notre réunion, notre, notre rassemblement, notre fédération, notre euh, euh, Voilà. Euh, je vais je vais créer un, un petit groupe. Pour l'instant, euh, ce n'est pas prêt. Euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle l'ensemble et. Euh, euh, ce serait bien aussi euh, peut-être d'en dans, euh, dans toucher un mot. Je ferai un direct, je ne sais pas, peut-être ce soir ou demain euh, sur l'ensemble. Il euh, y, y, y a des choses qui nous sont, euh, euh, sont possibles de, de faire pour, pour nous préparer concrètement à la sortie du confinement et surtout euh, à, à pouvoir enfin euh, être efficace pour, euh, pour concrétiser notre. Euh, euh, notre on dit que les choses évoluent autrement à tous les niveaux. Hein. Tu parlais du nucléaire, de l'environnement, de au niveau de la so de, de la respiration, de la santé, euh, au niveau de d'un autre enseignement euh, euh, au lieu de l'éducation, etc., etc., Nous avons beaucoup de beaucoup de choses à faire et c'est euh, c'est très bien, c'est très bien que. Et à nous... dire aussi, est-ce que mmh? le confinement était nécessaire selon les souhaits qui sont appropriés Une notre approche. Tout cet argent ici qui a donné. Pour le défa la défense et le confinement, tout l'argent que Macaron lui a donné en, en, en Suède, ils ont donné cet argent à, vers, vers, euh, vers l'invention de vaccine ou quelque chose, le médicament, et pas au, au confinement, pas à la police. Tout l'argent qui était versé ici pour la police, pour garder le confinement, en, en, les Suédois ont mis toute cette somme vers, dans, dans les laboratoires de recherche médicaments et maxime oui, mais ah, enfin, oui. nina, nina il ne faut pas commencer parce que je vais mourir si je parle encore 10 mots je vais mourir donc eh ben, je et arrête bien... là. Je mais... arrête là. oui mais ce que tu dis surtout ça met en lumière que la, la, la gouvernance euh, consumériste euh, de l'union européenne que les français ont refusé par référendum le 29 mai 2005 et Totalement euh, inopérante euh, dans le cadre de coordonner voilà. une action sanitaire à l'échelle voilà. européenne. Donc, oui, c'est le mot-clé à l'opéra. Voilà, le voilà. le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont une politique qui est différente de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Et la France, l'Italie et l'Espagne sont les premiers au niveau du nombre de victimes. Donc, euh, quand, on est, quand on en est à ce point-là, il est temps de se poser de sérieuses questions, voilà. Et tout le reste, c'est que du blabla. Et donc moi, je, je n'aime pas trop... Moi, déjà, je peux, pour, pour répondre, je n'aime pas l'efficacité, parce que souvent l'efficacité, elle peut amener à, à des mesures, euh, je dirais, dictatoriales, parce qu'effectivement, une dictature est toujours plus efficace qu'une démocratie. Et euh, je n'aime pas les groupes, parce que je suis un peu comme Georges Krasovski. Euh, il avait prêché la non-appartenance. C'est-à-dire que j'estime aussi, un peu comme Pierre Merachkowski, il n'aime pas se sentir enfermé. Euh, donc, créer des groupes, ce n'est pas ça. Moi, je crois plutôt qu'il faut faire euh, avancer euh, des idées euh, qui sont. Euh, euh, qui, vont dans, qui vont dans le sens de l'intérêt commun, de l'intérêt général. Et cet intérêt général, comme notre émission, c'était. La Terre n'est pas notre terre, c'est justement qu'il faut comprendre maintenant l'intérêt général non plus comme l'intérêt général de l'espèce humaine localement et de toutes les espèces vivantes. C'est pour ça qu'il faudra légiférer. On ne peut pas couper un arbre comme ça. C'est-à-dire que euh, il faut voir quels vont être les logements on doit, et quel type de poids. Et quand on oui. coupe un arbre, qu'est-ce qu'on doit faire Donc, il y a qu On regarde parce ce qu'on peut planter, de quelle manière Tu vois, aujourd'hui, on n'a plus de. de en fin de compte, on, on crée des lois qui, qui descendent, qui doivent percoler à partir du haut. Alors là, actuellement, tu as un type qui font des, des décrets et des ordonnances, personne n'en veut, et tout le monde doit les appliquer. Eh bien, la démocratie, c'est l'inverse. C'est-à-dire ce sont des lois euh, fractales qui doivent être très simples, euh, et que les gens doivent les exécuter eux-mêmes au niveau local, vu qu'ils les auront décidés eux-mêmes. Ouais. Donc, ce n'est pas le problème de... De, de promulguer la loi ou après de l'imposer par un préfet de police qui va aller vérifier que les gens euh, mettent ou mettent pas leur masque. Mais, comme tu as déjà dit, c'est bien à savoir si, si ça donne des résultats. Mais si ah ça, non, ça ne donne pas des résultats, ça c'est catastrophique. Ça donne des résultats l'Italie, l'Espagne et la France sont passés, ce sont les pays où il y a le plus de morts dans le cadre de la crise du coronavirus Roger a... je, vais de, je vais devoir couper j'ai plus, ah, plus de batterie ah donc on va terminer l'émission par, ah. par, par, par faute de batterie et donc moi je vous dis, donne rendez-vous à la, à la semaine prochaine et on va reprendre ce débat sur les moyens d'action la grève des loyers euh, euh, la, la grève confinée ou les actions sociales confinées, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Je vous, je vous dis tous à, à dimanche prochain, 20h30, 21h30 et au-delà, euh, si, si affinité. Salut à toutes Salut à tous